Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici euh, les prévisions du cancer pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Avant de commencer, euh, j'aimerais vous informer que d'ici demain, je vais télécharger une vidéo sur la COVID-19 du point de vue de l'astrologie. J'espère que vous allez tous la consulter. Donc voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, Mars entre dans votre huitième maison dans le d'Alverso et va y rester jusqu'au 13 mai pour vous rendre charismatique et magnétique, ce que vous pourriez utiliser pour faire des conquêtes. Vous vibrerez d'une manière très puissante mais vous auriez aussi tendance à atteindre ou même dépasser vos limites, ce qui pourrait mettre votre bien-être ou votre santé en péril, ce qui serait destructif dans ce cas. Mars, dans cette maison, va vous inciter à rechercher dans les secrets, dans les lieux cachés et tout ce qui est mystérieux, vous aurez un sens d'enquêteur très fort et vous serez à la recherche de nouvelles expériences et vous voudriez aller dans les profondeurs des choses plutôt que la superficialité. Ces énergies favorisent beaucoup le domaine du journalisme. Vendredi, Vénus entre dans votre douzième maison. Dans les gémeaux. Vénus dans cette maison pourrait vous faire vivre une relation secrète ou interdite, durant laquelle vous pourriez ne pas avoir accès à votre amoureux en tout temps. L'isolement est aussi au menu. Si vous étiez en couple, vous pourriez être dans une situation où vous devriez vous éloigner de votre douce moitié ce qui pourrait vous faire éprouver au niveau émotionnel. Certains pourraient connaître des ruptures sentimentales aussi durant ce passage de Vénus dans la deuxième maison. Durant cette période de Vénus dans cette maison, euh, va durer en fait jusqu'au 7 août.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 et au beau fixe et vous vous sentirez optimiste même si vous étiez sans travail présentement ou à cause peut-être du virus vous êtes chez vous isolé ou en quarantaine vous aurez ce sentiment que tout va être bien tout va bien aller et oui tout va être bien nous n'aurons qu'à patienter un peu et faire confiance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 Durant cette période, une opportunité au niveau de vos revenus ou de votre carrière pourrait se présenter. Un ami ou une connaissance pourrait jouer un rôle important dans le cheminement de votre carrière ou bien vous faire introduire à quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle. En général, une période productive est pas mal tranquille. Dimanche et lundi, la lune sera dans la Vierge, votre troisième maison. Deux jours de communication avec les membres de votre famille ou les amis ou sur les médias sociaux. Vous pourriez avoir envie d'entreprendre des études pour améliorer vos compétences, soit une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue ou un nouveau logiciel. Ceux parmi vous qui travaillent dans le domaine de vente feront des revenus supplémentaires. Par contre, durant cette période, vous devez être prudent de faire des préjugés ou des commentaires qui pourraient donner l'impression d'intolérance. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires